Bonsoir Il y a eu Goals, eh ben justement. Exemple, on va dire, il y a vraiment de, de, -ce, de ce, que... qui a, ce qui m'a impacté peut-être pas le plus, mais on va dire, voilà, il y a eu le trailer de Goals. Avec des petits trucs dans le trailer, je te propose qu'on le regarde tous ensemble et puis on ouais. va faire des petites pauses parce qu'il y a des petites phrases, etc. Puis on va, des, on va analyser ça tranquillement. C'est parti fortune ah, on a vu premier truc, play and earn. Donc ça revient à ce qu'on avait vu la dernière fois, le fait qu'il va y avoir des NFT et qu'il nous promettait que bah si vous gagnez, vous pourrez gagner du vrai argent. Il m'a dit. Bon, ouais, ouais, je suis pas, je suis pas très emballé par l'idée honnêtement. Le mettre dans un jeu, j'en avais déjà parlé dans un débat, les gars. Ouais. N'hésitez pas à réagir dans le chat. J'aimerais bien connaître les ouais, avis. Je en pas fait. Ce, que vous en ce soir, c'est vraiment... On a envie de connaître absolument tous vos avis, les gars. Moi, honnêtement, juste pour... De toute façon, on va développer ça, Luthor, mais le délire des NFT, pourquoi pas Mais dans le jeu vidéo, en vrai, pourquoi à chaque fois ça s'accaparer, avoir une notion de business dans le jeu qui, en soi, de base, c'est un divertissement Quand tu achètes ton jeu, tu veux prendre du bon temps. Je ne sais pas. Pour moi, l'aspect business peut un peu trop altérer euh, les plaisirs simples du jeu vidéo. Quoi. Alors eux, ils l'ont dit. dit dès le départ, hein. ils l'ont dit dès le départ, il euh, y aura des ouais. NFT, il y aura, y aura tout ça. Ouais, Pedrito, Pedrito, toi, tu dis, t'aimes les jeux de foot et t'aimes Sora, le mélange de deux, c'est ce qui t'inquiète. Bah, moi, ouais. tu vois, si je devais mélanger ça, parce que moi, je vous savez que je suis genre de Sora, enfin, joueur, d'ailleurs, pour moi, c'est pas vraiment un jeu, mais bref, ce serait un autre débat. Ouais. Euh, si grâce à mes cartes Sora, je pouvais jouer avec, pour moi, ce serait, ce serait le bonheur, ce serait énorme, ce serait vraiment l'aboutissement du truc, tu vois. Mais je pense que mmh. ça a fait d'ailleurs pas mal de débat, Monsieur Quinton a mis un tweet sur Sora, ce certains sont venus commenter, mmh. ça a fait pas mal de débat. Après, il y a beaucoup de gens qui commentent, mais en fait, ils ne connaissent pas, donc c'est toujours compliqué de juger quand tu ne connais pas. Ce serait intéressant, on fera une spéciale Sora, on l'avait dit, euh, où on aura des vrais euh, connaisseurs, des vrais mecs mmh. qui pourront tout expliquer. Donc voilà, mais oui... Euh, Taria, comme tu le dis, FIFA, c'est déjà un business. Euh, ouais, c'est ce que je disais moi juste avant avec la seule, Si la seule différence, c'est que, bah, au lieu que ce soit des cartes qui sont perdues, qui appartiennent toujours au jeu, bah, ce soit des cartes de NFT qui t'appartiennent vraiment, si c'est juste à le changement, pour moi, je ne vois pas le mal. Après, bien sûr, mmh. s'il y a des débuts, des, des s'il y a des excès, que ça devient super cher, qu'il y ait de la spéculation et tout… Ce sera différent. Bah en fait, c'est ça, moi, mon inquiétude, honnêtement. C'est qu'on se dise, voilà, je... avoir cette notion business avant... avant même la notion de divertissement et de kiff, c'est ça qui... qui pose problème pour moi. Exactement. Bon, on va continuer. Le petit trailer. On a vu aussi le petit crossplay. Bon, bah, voilà, ça, c'est ouais. eh, toujours bien. Je, te... eh, je vous jure les gars. Dites-moi dans le chat, dis-moi, Luthor, s'il te plaît. À chaque fois que je, <rire> que je vois ça. ou que j'entends crossplay, eh, ça me fait peur. Eh, depuis l'annonce du football avec le crossplay, avec la bêta et tout ce qui s'en est suivi. Ah, moi j'ai peur maintenant quand je vois crossplay, les gars. Je sais pas vous, mais. Tu sais on que attend. bientôt, bien... là j'ai pas le droit d'en parler, mais bientôt je parlerai d'un jeu qui est crossplay ouais. et qui est bien. Donc, comme quoi, tu vois. Euh, non, le crossplay c'est un truc génial en soi, tu vois. Sauf que là, dans le jeu de foot, honnêtement. Ah oh ouais, moi, dès que j'entends crossplay, tu vois, il y a Shemsu que je salue, hein, Shemsu, mon frérot, Et qui yo, me fait tous mes kits à chaque fois pour mes remakes. Euh, du coup, c'est le frérot, ouais, je suis, je suis traumatisé. Franchement, les gars, je suis. Là, crossplay au début, je m'attendais à une dinguerie, on a eu ce. Bon, bref, on y reviendra de façon. On y reviendra, on continue. E-Sport Ready, hein, ils ont dit que ce serait un jeu fait pour l'e-sport, ça c'est pas ouais. mal. Après, je vais pas vous mentir les gars, en plus là je suis caché, je capte rien à ce qu'a raconte la voix. Euh, juste par rapport à E-Sport Ready, bah, ça c'est une bonne chose, bah, Et ouais. je m'en doutais un peu. Il y avait qui, tu vois, qui ouais. est très connu dans la communauté FIFA, Bon, il a eu quelques, quelques soucis avec l'éditeur euh, les années précédentes. Ça m'étonne pas que la trajectoire soit celle-ci, au revoir. Après, ça veut aussi dire, pour moi, qu'ils prennent vraiment l'orientation... Euh, professionnel e-sport et pour moi ce ne sera pas un jeu grand public en tout cas c'est ce que ça laisse penser like 1999, this... multiplayer first ça il l'avait annoncé il n'y aura pas de mm. il n'y aura pas de solo ça il m'a mm. c'est dommageable mais pour moi malheureusement c'est ce on avait fait un débat là-dessus d'ailleurs c'est ce vers quoi c'est ce vers quoi tendent les jeux de foot malheureusement hein, on le voit mm. hein, clairement Skill If you are the best, play the best. Si on analyse le trailer, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas d'image du gameplay. Mmh. Mais au niveau du rythme, de la musique, c'est pas mal. De la présentation, déjà, c'est ouais, pas mal. C'est une présentation cool, tu vois. Après, honnêtement. <coughs> euh, comme je te l'avais dit avant le débat du temps, on en a parlé. Les gars, pour moi, en vrai, il n'y a, a pas grand-chose. Ça te monte un peu le truc. Ça te met en image finalement tous les éléments et toutes les infos qu'on avait déjà, que ce soit le crossplay, ouais. l'orientation e-sport, euh, e ouais, ouais. leur, leur slogan, Voilà, on revient à un truc euh, Après, assez basique. Je suis pas, pas tout à fait d'accord dans le sens où on n'apprend rien. Pour moi, on apprend quand même qu'ils savent faire un trailer, que c'est rythmé, et machin. Ouais, bon, non, ouais. non, Comment mais attends. On faire un trailer ah, normalement non, bah à la preuve, justement, <rire> je voulais rebondir, rappelez-vous, le, le, le trailer dit football, il était <rire> horrible, il y a le rythme, la musique, il y avait plein de bugs et tout, bref, donc comme quoi, tout le monde ne sait pas faire des trailers. Donc, euh, donc Goals, après, comme on l'a déjà dit plein de fois, pour ceux qui ne savent pas, Goals, ce ne sera pas avant des années, parce que là, ils sont vraiment au début du développement, et vous voyez, ils ont quand même choisi... Euh, ils ont quand même choisi une, une stratégie complètement différente du d'UFL parce qu'eux, ils communiquent mmh. très tôt alors que eux, bah, ils ont communiqué au dernier moment, je sais mmh. pas, tu préfères quoi toi bah, pff, Moi je préfère, euh, c'est bien de communiquer mais je pense que si le produit arrive dans longtemps, je pense qu'il faut communiquer juste pour tenir un peu en haleine et raconter un peu l'histoire pour montrer qu'on est là mais pas trop en faire parce que finalement il n'y a rien. Là, UFL, je pense que la sortie va être assez proche. Hein. Je pense qu'en 2022, on aura le jeu. Et c'est bien, tu vois, qu'ils communiquent de plus en plus. Mais voilà, je pense que Goals, ils ne communiquent pas outrance. Ils parlent un peu de leur stratégie. Ils tiennent au courant leur communauté. Sur Discord, ils sont pas mal impliqués. D'ailleurs, dédicace à... à Kini, le frérot, Kini qui le a boss. été sélectionné dans le petit concours. Ils font, en fait, ils créent un peu leur communauté avant même que le jeu ne sorte. Et ça, c'est très... ce qu'il faut faire. Clairement, c'est c'est vers quoi normalement les éditeurs doivent aspirer, bosser avec les communautés, etc. Et clairement, tu vois, je vais parler un peu de PES, euh, je pense que Konami, si Konami bossait genre vraiment main dans la main avec la communauté, ils auront tellement de facilité parce qu'ils ont quand même le cœur de leur gameplay, mais comme il n'y a pas trop d'échanges avec la commu à part des feedbacks et des questionnaires euh, à droite à gauche, on pourrait franchement, c'est dommageable parce qu'on pourrait avoir de, un vrai truc. Et là, je pense que UFL et Goals, à mon sens, ils sont vraiment dans cette démarche ouais. communautaire. Kurt, c'était un joueur, Luthor, hein, et je crois qu'il est game designer, tu sais, dans, ah ouais. pour, pour Goals. Il connaît le jeu, il a streamé, c'est un gros, gros streamer, Kurt. Hein. Il a une grosse communauté ah ouais, dans ouais. n'importe quel réseau social. Et euh, je pense ouais, il faut aller dans ce sens-là. Déjà, là, ça va chose. donner de la force au jeu, il hein. ne faut pas croire, mais euh, un influenceur comme ça, ça va donner de la force au jeu. Après, moi, personnellement, je préfère la communication d'UFL. Je le... J'aime pas trop les jeux qui communiquent qui, qui très tôt. Je trouve que. Bah, il, peut, il peut, se passer tellement de choses. On l'a vu, tu vois, on l'a vu avec eFootball. Déjà sur ouais. un an, ils ont pas réussi à tenir leur plan. Alors imagine là sur bah après, ans... après du Attention, parce que honnêtement, pour moi, eFootball, il a pas communiqué bien comme il faut. C'est-à-dire que en vrai, on avait Messi. En plus, ensuite, il y avait plus rien. Et, et toute cette période, on n'a rien eu. Bah, ça a alimenté la psychose de la communauté pendant. Bien tu sûr. me montres un Messi super réaliste et moi, je le disais. Je disais ah. Il m'avait étonné et je t'en avais parlé avec les autres. Je t'avais dit, écoute, c'est plutôt pas mal de communiquer à ce moment-là avec un messie photoréaliste, etc. Mais j'espère qu'il y aura des petites piqûres de rappel au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé les amis Il n'y a, <rire> bah, a rien eu, sauf tu vois la bêta qui a popé du jour au lendemain. tu vois.